Dans mes migraines on suit euh, la trajectoire de hector schmidt qui est un migraineux chronique euh, migraineux depuis euh, depuis sa plus tendre enfance qui euh, est passé entre les mains de, de plusieurs neurologues qui a, qui a essayé tous les traitements et qui en revient un peu un peu désabusé et euh, qui donc va euh, voir un psychiatre euh, qui euh, lui recommande le psychiatre de euh, de tenir une chronique de ses migraines, et notamment de raconter euh, les migraines de son passé. Donc c'est la structure un peu de ce roman, d'avoir comme ça des allers-retours entre le présent euh, et le passé, euh, et notamment les migraines passées, euh, qui ont euh, un impact, et c'est un peu la caractéristique de cette maladie, d'être tellement structurante qu'elles influent en fait sur le, le destin du héros, euh, à la fois dans sa vie euh, euh, sentimentale, sexuelle, familiale, professionnelle donc tous les tous, tous les euh, les secteurs de, de, de sa vie sont euh, sont touchés par euh, par ce mal par cette maladie je me suis intéressé à cette maladie, euh, la migraine, bien sûr, parce que moi, je suis migraineux. Mais euh, si je n'avais eu que mon expérience, je ne sais pas s'il y avait matière à faire un roman, et donc je suis allé regarder euh, ce qui, ce qui s'en disait, euh, de, et notamment en littérature. Et je me suis rendu compte un peu, euh, euh, avec étonnement, euh, que bah, tous les... Tous les écrivains que je que je croisais, alors pas tout euh, en tout cas un bon nombre d'écrivains et migraineux et notamment euh, tout le 19e siècle français est vraiment euh, constellé de migraineux que ce soit de hugo avigny de, de balzac stendhal flaubert maupassant ils sont ils sont tous atteints de la migraine on le sait notamment parce qu'il y a une énorme correspondance et donc ils en parlent beaucoup euh, ils font pas que en parler dans leur correspondance ils ont même d'une certaine manière, influencer la perception qu'on a aujourd'hui de cette maladie. Euh, par exemple, Balzac euh, euh, a écrit dans la physiologie du mariage, euh, tout un passage sur la migraine comme étant le prétexte qu'une femme euh, euh, donne pour ne euh, pas faire son devoir conjugal. Et ça, ça donne, ça ça a beaucoup marché, ce livre a été un carton, et, euh, et c'est l'image qu'on a un peu aujourd'hui, une des images un peu comiques, votre vie de la migraine, vient de là, vient, vient de la littérature. Et parfois, la littérature infuse comme ça la migraine de manière plus, euh, je dirais, plus euh, subtile, quoi, moins, moins, moins directe. Par exemple, Lewis Carroll, l'auteur d'Alice au pays des merveilles, était un grand migraineux. Et il semblerait, alors ça, il y a une, sûrement une part de vérité, une part de légende, que beaucoup de fantaisie qu'il y a dans Alice au Pays des Merveilles, soit en fait une transposition par Lewis Carroll euh, de ses propres migraines, euh, de ses propres états migraineux, euh, notamment toute la partie où Alice est sous le terrier, qu'elle grandit, qu'elle rapetisse, qu'elle euh, qu grandit. Euh, parce que en fait, la, la migraine, peut-être faut-il le préciser, n'est pas juste un mal de tête, même si le mal de tête est souvent euh, un élément important de la migraine, mais c'est aussi, et notamment dans le cas qu'on voit de Lewis Carroll, euh, tout un état d'état euh, euh, à la fois physique, mais psychique, émotif, euh, notamment dans, dans ce qu'on appelle l'aura migraineuse, qui est la, la partie qui, qui, qui est le démarrage de la migraine. Et, euh, et donc qui, euh, qui fait de cette maladie, je dirais euh, qu'elle est vraiment intéressante, euh, voire fascinante euh, par, par plein d'aspects. Je suis atteint de migraine. Euh, bon à la fois j'ai pas voilà j ai, j ai, j ai, ce, ce, ce roman n'est pas euh, doloriste dans le sens euh, c'était pas mon, mon sujet, mon sujet c'était vraiment de, de, de, de creuser alors euh, à la fois sur un, un aspect euh, euh, littéraire mais aussi euh, de, de, de, de comprendre au maximum cette maladie euh, et lorsqu'en fait euh, plus on, on creuse plus on se rend compte que c'est une maladie euh, une maladie monde une maladie qui, euh, qui en fait qui implique une certaine vision du monde euh, qui, que j'essaye je, de, de, de trouver euh, dans ce roman puisque euh, aujourd'hui, on connaît quand même assez bien cette maladie. Euh, la médecine a fait énormément de progrès depuis 50 ans et on sait ce qui se passe dans le cerveau. Euh, pour autant, elle reste, elle, il y a quand même toute une part de mystère, une, une sorte de zone d'ombre. En fait, euh, c'est une maladie qui est très... Euh, euh, en fait, qui, chaque, chaque migraineux a ses propres symptômes, sa propre manière de déclencher, d'avoir cette migraine, et, et même je dirais que chaque migraineux peut avoir au cours de sa vie des migraines différentes, ce qui fait que c'est très compliqué pour les médecins de vraiment l'appréhender, d'autant plus que euh, souvent ça passe par la parole, le, le, le médecin ne, ne l'observe pas la migraine, on la voit pas sur le corps, donc c'est une maladie qui est aussi beaucoup euh, déjà euh, qui a un rapport assez euh, euh, très important avec la parole, avec l'écrit, avec le... Avec le texte, euh, et, et donc euh, voilà, moi je me suis intéressé à tous ces aspects-là et essayer à travers la littérature de, de rendre compte de cette zone d'ombre en fait, euh, à force d'avoir on a, on a plein de témoignages, on sait à peu près tout et en fait moi j'ai eu cette impression à, à force de me documenter qu'on savait tout mais finalement on sait pas la guérir, on sait pas comment elle démarre on, en fait on ne sait, sait pas grand chose et donc voilà, c'est une, une tentative de, de, littéraire de, de, de, de, de rendre compte de, de, de, ce, de cette maladie et, et effectivement dans laquelle je suis impliqué mais dans laquelle je prends une certaine distance après le fait de parler euh, au jeu, euh, je dirais que c'est aujourd'hui ma... Bah, je ne sais pas si, si ça changera, mais aujourd'hui, c'est comme ça que je, les choses viennent naturellement. Ça, ça peut paraître un peu cliché, mais alors euh, à, à, à, à l'issue de l'écriture de mes migraines, et depuis que je l'ai écrit, je n'ai plus de migraines. Donc, euh, donc j'espère que les migraineux qui liront ce livre euh, auront le même, euh, le même résultat. En tout cas, effectivement, moi, je, dans, le, dans le livre, je parle de psychanalyse, euh, il, y a, il, y un, il y a un psychiatre qui a un rôle important. D'une certaine manière, ça a fait le ça a fait le job euh, qui, est, qui, est, qui était prévu que, que j'avais pas prévu à, à l'origine, mais euh, en tout cas ça a eu, eu un effet. Après, effectivement, euh, peut-être qu'il faudrait préciser qu'il s'agit euh, un peu dans, dans la lignée de mon précédent roman, euh, d'un livre plutôt euh, plutôt d'humour. Et voilà, donc euh, j'espère qu'il n'est il pas impossible, en tout cas, qu'en lisant mes migraines, vous passiez aussi un bon moment. <rire>